Bien, donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais vous présenter l'objet de mon stage que j'ai réalisé ces cinq derniers mois, qui visait à évaluer la biodiversité des prairies et plus particulièrement leur potentiel d'accueil des pollinisateurs par, euh, par télédétection. Donc on, on a travaillé en, large, largement en partenariat avec l'UCES Bio. Et donc euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout à, euh, ce qu'on qu voulait faire. Donc pour reprendre un peu le contexte, dans un paysage agricole, on a des abeilles sauvages qui remplissent le service écosystémique de pollinisation qui est indispensable aux cultures entomophiles et qui vont tirer, dans, qui vont rechercher dans ce paysage certaines ressources, notamment des sites de nidification dans les milieux semi-naturels, mais aussi des ressources alimentaires dont la quantité et la qualité vont dépendre de la biodiversité du milieu. C'est là que rentrent en jeu les prairies, qui peuvent être catégorisées soit en prairies permanentes, soit en prairies temporaires mais dans chacun de ces euh, de ces catégories-là, on peut avoir des prairies avec une certaine hétérogénéité pour un, en ressources alimentaires pour les prairies. On s'est donc demandé si on pouvait utiliser euh, les larges échelles spatio temporelles offertes par les outils de télédétection pour estimer le potentiel d'accueil euh, des pollinisateurs par ces prairies-là. Dans le but, alors déjà de pouvoir classer les euh, différents types de prairies par télédétection et donc avoir plus de classes que seulement ces deux catégories. Euh, euh, qui sont utilisés jusqu'à maintenant et aussi pour pouvoir cartographier l'hétérogénéité de cette ressource dans un paysage agricole sur un territoire. Donc Pour cela, on a tout d'abord analysé à l'aide d'images satellites l'hétérogénéité spectrale qu'il pouvait y avoir sur un paysage et à partir d'images satellites optiques. Et à partir de ça, on a, on a, on a cherché dans les prairies qui étaient catégorisées selon le registre parcellaire graphique de 2016. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu entend par prairie En fait, dans nos données, on a principalement des prairies permanentes, des prairies temporaires, mais aussi pas mal de jachères, des luzernes, des régras, et aussi on peut trouver des légumineuses et des protéagineuses, j'en reparlerai tout à l'heure. Euh, ce qu'on a fait aussi donc, en analysant cette hétérogénéité, c'est qu'on a découpé en 12 clusters, c'est-à-dire en 12 oui, euh, identités spectrales qu'on pouvait avoir. Et on a sélectionné 83 parcelles parmi euh, des pixels pures, c'est-à-dire dont on était sûr qu'ils appartenaient à un certain cluster pour avoir un échantillon représentatif de, de cette hétérogénéité-là. On s'est beaucoup inspiré de la thèse de Maïdis Lopez qui avait euh, mis en relation euh, la biodiversité et notamment l'indice de Shannon avec la télédétection et qui avait obtenu un, un R2 de 0,13. Ici, donc, euh, dans la thèse de Mailis, elle prenait un indice de Shannon qui était global à l'ensemble de la prairie. Ce qu'on a fait ici, nous, c'est qu'on est allé, euh, enfin pas moi mais personnellement, mais en tout cas les, euh, pour euh, les relevés botaniques de Terra, ont été réalisés avec un GPS différentiel pour vraiment pouvoir associer chaque relevé botanique, qui ont été réalisés sur des quadrats de 1 mètre carré, avec le pixel, un pixel de l'image satellite de 10 mètres de côté. A partir de ces relevés botaniques-là, donc on a fait cinq relevés par, euh, par prairie, on a recensé en tout 203 espèces, même. Ouais. on a pu calculer des indices de, de biodiversité, donc on voit que la plupart des indices sont relativement corrélés, donc ces coefficients de corrélation-là, par exemple entre la richesse, l'indice de Shannon, de Simpson et l'équitabilité. En revanche, on a d'autres indices, comme l'abondance et la hauteur, qui voit qu'ils ne sont pas corrélés avec les autres indices et qui apportent donc d'autres informations. Concernant le modèle prédictif qui a été utilisé, on a utilisé donc des séries temporelles d'images satellites optiques de Zventine L2 dont l'acquisition dont se fait tous les 5 jours, mais euh, à cause des nombreux nuages qu'on peut avoir euh, notamment en hiver, sur la période de août 2017 à mai 2018, on a euh, 15 dates qui sont réellement exploitables. Euh le modèle résout un problème d'optimisation qui vise à minimiser l'erreur quadratique d'un système dont la fonction est non linéaire. Je ne rentrerai pas dans les calculs mathématiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en sortie de ce modèle-là, on a pour chaque pixel et pour chaque variable une prédiction d'un estimateur de la moyenne et de l'écart-type pour cet indice-là. C'est-à-dire que sur un, parcell, sur un pixel, si je prends par exemple l'indice de Shannon, je suis sûr à 95% de chance qu'il est compris entre un dans un intervalle de mu plus ou moins euh, de sigma. Donc c'est bien important pour comprendre euh, les résultats qui ont été sortis, notamment les cartes de prédiction. Alors ici on voit la carte de prédiction qui a été euh, donc, euh, issue du modèle qui a été tourné sur euh, une tuile satellite où ont été compris les coteaux de Gaston où ont été euh, effectués les relevés euh, botaniques qui sont caractérisés par le petit point bleu. Et euh, donc ici euh, je vous ai représenté euh, l'estimateur de la moyenne pour l'indice de Shannon, pour chaque pixel. Donc on voit qu'à euh, l'échelle du territoire, on a une certaine hétérogénéité de ces valeurs de prédiction-là. Et même au niveau parcellaire, lorsqu'on regarde sur par exemple cette parcelle-là, on a des valeurs de, de l'estimateur de la moyenne de l'indice Shannon qui peuvent varier entre 0,3, donc peu diversifié, et puis 1,50, voire 2. Donc là, on a une, une forte biodiversité. Lorsqu'on regarde l'estimateur de l'écart type, cette fois, on voit qu'on a aussi une certaine hétérogénéité au sein du paysage. Et lorsqu'on regarde le niveau parcellaire également, euh, ici je vous ai représenté euh, la moyenne de, euh, du, du Shannon pour, euh, pour cette parcelle-là, et on voit qu'on a un état type qui, peut, euh, qui est parfois, euh, qui vaut 0.2, 0.3, et puis qui peut monter à 0.6, c'est-à-dire que ici, je suis sûr euh, à 95% que l'indice de Shannon est compris entre presque 0 et 2. Donc au final sur ces parcelles-là, on n'a pas prévu grand-chose, et moi je me suis surtout intéressé à euh, ces, fortes, ces parcelles avec une forte incertitude. Donc pour savoir un peu quelles étaient les raisons de cette forte incertitude et pouvoir améliorer le modèle, j'ai d'abord euh, tracé euh, l'évolution du NDVI, donc euh, l'indice de végétation qui représente en gros la, la quantité de biomasse. Au cours du temps, donc au cours des différentes dates dont euh, on disposait, et euh, donc j'ai pris avec le RPG 2016, euh, à la fois ici pour les prairies permanentes, en orange, et pour le régras, en bleu. On voit qu'on a euh, en Ndbi, est entre 0,4 et 0,6 en période automnale, puis tu vas augmenter pendant la période de croissance pour atteindre jusqu'à 0,8, donc c'est normal pour les prairies. En revanche, lorsque j'ai extrait seulement les parcelles qui avaient ce taux d'incertitude assez élevé et que j'ai tracé l'évolution du NDVI, on remarque que ça soit pour les prairies permanentes ou pour les parcelles de Régras ou même pour n'importe quel type de culture, on voit qu'on a un débit qui est relativement stable, et euh, linéaire, et faible, inférieur à 05, tout au long de l'année. On s'est donc dit que ça devait sûrement plus être des prairies, et c'est pour ça qu'on est allé vérifier sur le terrain. On est allé visiter euh, 30 parcelles qui, justement, avaient cette un, forte incertitude-là, et euh, on a remarqué que pour euh, la plupart, bah, les cultures avaient changé. Ici, euh, une luzerne qui était marquée sur le RPG euh, 2016 a été retournée en 2018. Donc ça c'était pour la plupart des cas, mais on a quand même eu quelques surprises, avec par exemple cette euh, prairie permanente avec euh, une luzerne dominante, qui euh, était toujours bien présente. Donc euh, on me suis quand même demandé euh, s'il n'y avait pas un, le facteur euh, culture qui influençait sur euh, ces fortes incertitudes-là. Et lorsqu'on regarde la proportion de parcelles avec une forte incertitude par culture, on voit qu'on a par exemple dans les protéagineux, 18% de ces surf des surfaces en protéagineux qui sont prédites avec cette forte incertitude-là. C'est le cas aussi pour les gras ou les luzerne. C'est des cultures qui sont en rotation, c'est-à-dire que forcément, avec le RPG 2016, on a, ben, on a forcément certaines de ces cultures-là qui ne sont plus présentes en 2018. Ça expliquerait donc pourquoi cette incertitude est forte euh, pour ce type de culture. Ensuite, je me suis euh, donc intéressé euh, non pas seulement à la diversité spécifique de, de mes communautés, mais aussi la diversité fonctionnelle. Parce que même si on a des, de nombreuses espèces et une euh, communauté très variée, on peut avoir des espèces qui ne sont pas forcément euh, riches en ressources pour les abeilles. Pour caractériser ce potentiel euh, d'accueil des pollinisateurs au sein des prairies, je me suis j'ai extrait différents traits fonctionnels de différentes bases de données, notamment des traits morphologiques qui vont plutôt représenter la biomasse ou la vitesse de croissance des, des, des espèces mais aussi des traits phénologiques, notamment dans Bioflore, où j'ai extrait des, des données par rapport à la floraison, le début, la fin, la durée, mais aussi des données concernant la récompense en abondance de nectar, de pollen, ou la couleur des fleurs. Et aussi tout ce qui est pollinisation, savoir si les plantes sont entomogames ou non, et quel type de pollinisateur vient les visiter. On s'est pas mal inspiré d'un papier d'un article de Yann Klug qui a défini un indice de dépendance aux abeilles en prenant en compte le fait que si les plantes sont homogames ou non et si les abeilles sont des pollinisateurs privilégiés pour, pour ces espèces-là. On est parti du principe que si les plantes sont dépendantes aux abeilles, si une communauté est dépendante aux abeilles, elle va essayer d'attirer ces abeilles-là. Donc on avait un, un indice de dépendance qui nous intéressait bien. Et on a calculé des indices de diversité fonctionnelle pour chacune de nos communautés. Alors, euh, il y en a de différents types, ils existent, on les a tirés de, de, de la littérature. Je vais en détailler deux, qu'on réutilisera qu par la suite. Notamment la functional witness, qui représente, qui est un, peut être assimilée à une richesse spécifique, mais pour les traits. C'est-à-dire que plus on a de traits fonctionnels qui sont représentés dans notre communauté, plus la richesse va être grande. Et encore la functional dispersion, qui, euh, elle, représente plus la... La moyenne des distances de chaque espèce à, au centre de, de l'espace, pondérée par l'abondance de ces espèces. Ce serait un peu comme un Shannon, mais pour les traits. Et enfin, pour chaque trait, on a également calculé un CWM, donc une moyenne pondérée. Donc les calculs sont encore en cours, mais en attendant, en attendant les résultats, moi je me suis intéressé un peu aux corrélations qu'on pouvait y avoir entre ces différents indices de diversité fonctionnelle, de diversité spécifique et euh, les NDVI qu'on avait aux différentes dates, donc euh, je vous ai représenté euh, les, les différentes dates auxquelles on a, de, nos, de nos images satellites. On voit euh, que euh, déjà, il y a une certaine dépendance selon les traits qu'on va choisir pour calculer nos indices. Par exemple, lorsqu'on prend la weakness, en fait il est plus intéressant de prendre les traits euh, phénologiques pour avoir des, corrélations qui vont aller euh, des, des, des, des coefficients qui vont aller jusqu'à 0,4 pour euh, la période automnale. En revanche, pour la functional dispersion, ici, on va plus utiliser des traits morphologiques qui vont être plus corrélés au NDVI à la période de, de, hivernale et de croissance aux alentours de 0.3. Et pour l'indice qui nous intéressait le plus, la, la B-dependence, on a euh, une corrélation qui est tout de même euh, allée jusqu'à un co coefficient de 0.4, ce qui est pas mal et puis qui reste assez élevé toute l'année. Je me suis donc intéressé à tracer euh, l'évolution de cette corrélation-là au cours du temps pour cette B-dependence on voit qu'on a une corrélation qui est relativement forte en, en octobre-novembre puis qui va diminuer pendant l'hiver avant de réaugmenter cette fois une corrélation négative vers la période de croissance. Quand on regarde un autre indice, donc ici par exemple la specific leaf area on voit que là la corrélation est plutôt euh, élevée au niveau de la période de croissance. On a donc bien une complémentarité de nos images satellites en fonction de, de la saison. Enfin pour aller plus loin euh, déjà pour ajuster le modèle, il sera intéressant d'utiliser un masque prairie plus récent, soit le RPG 2018, s'il est accessible, ou alors euh, la carte de, de que le CISBO est en train de développer pour euh, cartographier les prairies. Enfin, il sera intéressant de valoriser les données radar qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant et d'allonger la, la série temporelle puisqu'on a des données qui vont jusqu'à décembre 2018. Et enfin, pour aller plus loin dans, dans, dans ce projet-là, avec les résultats, il est possible de les implémenter dans un, dans un modèle INVEST qui euh, modélise les services écosystémiques à l'échelle d'un territoire. Et euh, donc, il serait intéressant de les couper avec les autres travaux qui sont faits à Dinafort sur les abeilles sauvages, mais également sur les services écosystémiques, car il y a une évaluation économique de ces services dans ce modèle-là. Et enfin, pouvoir euh, au final étendre le modèle à une plus large échelle, comme on est déjà en train d'essayer de le faire sur des tuiles... Voisine. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.